Expert Musible, bonjour. Salut Dédé, il paraît que es le nouveau super-héros d'État moderne à Toulouse. Ouais, c'est ce qu'il paraît, on dit ça. Écoute, tu vas pas prendre ma place à Toulouse, c'est moi, super-toulousain. Ok, je te laisse la place, mais alors tu t'occuperas des frelons à pâte jaune. Les frelons à pâte jaune Le frelon asiatique, alors Bon, écoute, euh, ben quoi, je, je vais te laisser la place, je vais aller à Toulon, comme ça je serai super Toulonnais. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé. Un petit message au président. On ne bougera pas des ronds tant que l'État ne remboursera pas les interventions de nids de frelons asiatiques. C'est un usible dangereux. Alors là, je suis complètement d'accord pour les gilets jaunes. Expert nuisible, bonjour. Alors là, les frelons, ils vont pas faire l'eau au feu. Expert nuisible, bonjour. Salut Dédé, dis-moi j'ai trois 3 mètres à faire ce soir et je suis vraiment pas en forme Dis-moi, tu pourrais pas me passer tes petites boules magiques jaunes là Qui donnent plein de vitamines Oui oui j'en ai oui tas Allez attrape Ah merci Dédé, Ah ça va me faire du bien hein. Ah ouais vraiment, ça va me faire du bien ça, je le sens déjà Merci Dédé Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va être sur un nid de frelons asiatiques. Mais j'en suis pas sûr. On va voir ça. Apparemment, déjà, on serait venu sur la toiture pour faire des travaux et serait retrouvé avec plein de frelons. Donc, on va voir ça. Apparemment, ça serait sous les tuiles. Donc, c'est cette maison, là où il y a l'échelle. Donc, je m'habille et on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour le combat. monter ça cette toiture. je ne sais pas si vous voyez ici un peu plus haut là il y a une petite ouverture où euh, c'est pour aérer les combles j'ai l'impression que ça sort de là mais il n'y a pas une grosse activité je trouve à mon goût donc on va regarder ça arriver, j'en vois deux. J'en ai vu deux arriver de là. Et hop. À mon avis dans un petit nid. J'ai une petite pince à étienne. A mon avis il y a un nid dessous. Moi qui te disais qu'à Toulouse, dans les... sous les tuiles, il n'y en a pas souvent. Ben là j'ai une petite pensée à toi. Allez bisous Etienne. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc euh, ben, ce qu'on va faire, c'est que. On va voir si on voit quelque chose. Alors là je vois rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détuiler. voir si on peut trouver quelque chose Oh ben J'ai trouvé le nu. C'est bon. Allez, regardez-moi ça. Il est pas trop gros. Voilà, il est juste là dans la laine donc vous voyez, il a monde. donc apparemment les ouvriers sont venus faire des travaux ils sont montés sur la tulle et en marchant sur les tuiles, ils ont vu des frelons sortir donc bah, ils ont arrêté les travaux ouais. donc je suis là bah, pour les aider et du coup on va traiter ça et demain ils vont pouvoir aller travailler t'arrives toi tu fais un bronzage, un petit bronzage Voilà, le nid est traité. Je vous montre. C'est fait exprès, c'est pour que ça se traite assez rapidement et que demain matin, on les a envoyés pour que je vous nous, dans la région tous les ans, c'est rare que je fasse ça. ça Etienne a raison. Et je vous dis je vais vous